Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration On utilisera donc les cercles, l'outil courbe de Bézier, et puis également ici dans chemin On utilisera mettre un texte suivant un chemin Allez on va tout de suite ouvrir un nouveau document, fichier, nouveau Hop, on va dans fichier, importer, on va importer donc notre image modèle Ouvrir, incorporer alors j'utilise la version Inkscape 1.0. On va faire apparaître ici la fenêtre objet, donc on va dans objet, on clique sur objet ici. On va cliquer à cet endroit là pour agrandir notre fenêtre, donc je clique, je glisse. On a ici un calque 1 dans lequel il y a bien notre image qui a été incorporée. On va double cliquer ici sur le calque 1, on double clique, ce qui nous permet de le renommer en calque modèle. Je vais cliquer sur la petite flèche pour en enrouler tout ce qu'il y a dedans. Euh, je vais verrouiller ce calque, je vais baisser son opacité à, à peu près euh, 50%. Voilà. On clique ici sur le petit plus pour ajouter un calque qu'on appelle Illus. Pour zoomer, on peut appuyer sur la touche plus du clavier, ou euh, également on peut cliquer sur la molette, et pour dézoomer c'est moins. Ou euh, Shift, molette de la souris. Alors on va mettre des, des petits repères. Donc là on a des graduations qui vont de 0 0. Vous voyez ici, on a le point 0,0. Voilà. Donc on clique ici, on glisse. On met notre premier repère à, à peu près au milieu. Hein. Alors si on veut vraiment bien le placer, on peut zoomer le plus possible. Voilà, là c'est pas mal. Je vais maintenant sur la gauche et je vais cliquer glisser pour faire apparaître le deuxième repère. Voilà, comme ceci. Euh, on va créer dans un premier temps nos petites... Euh... Allez, notre, notre petit cercle. Donc je clique ici. On va créer donc par rapport au centre. Vous voyez, il y a bien une information comme quoi je suis bien à l'origine. On va activer ça. Euh, ce qu'on qu va faire, on va activer tous les magnétismes possibles. Voilà, comme ça on est tranquille. Donc je me mets ici. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et sur SHIFT. En fait, on va faire le premier, le, le, le plus grand cercle. Voilà. On va supprimer ici son fond en cliquant sur la croix en appuyant sur shift et sur la couleur noire on donne une couleur de contour noir avec une épaisseur avec une épaisseur à 1 et par contre une opacité ici à 100 donc clic droit ici on met 100 euh, Par contre, qu'est-ce qui se passe On a vous voyez ici on a un contour, on a une petite zone euh, quadrillée, c'est-à-dire qu'on a un contour qui n'est pas à 100 Donc on va faire apparaître la fenêtre fond et contour. On va dans contour, et là vous voyez j'ai un contour avec un alpha à 25, on va pousser ça à, 2, euh, à 100%. Voilà, on voit bien maintenant la, notre ligne noire. On va faire euh, les autres cercles, donc on a notre cercle qui est sélectionné, on fait shift, euh, CTRL D pardon, pour dupliquer, ou on peut cliquer là-dessus, ou édition dupliquer. Hein. je vais désactiver le magnétisme, là j'en ai pas besoin. Je clique sur la flèche, j'appuie sur CTRL et sur SHIFT, voilà je fais un premier cercle ici, je duplique, CTRL D, je clique sur la petite flèche, je... en appuyant sur CTRL et SHIFT. Voilà, donc là j'ai fait mes lignes. Euh, il me manque cette ligne là, donc je sélectionne ici euh, ce, ce cercle, je le duplique, et je fais voilà le cercle là que j'avais oublié. Euh, ce qu'on va faire maintenant, on va faire les, les petits triangles de couleurs. Alors rien de plus simple, on va sélectionner l'outil tracer des courbes de Bézier. Je clique dessus. Je me mets un petit peu à l'extérieur. Alors j'active le magnétisme. Alors le raccourci pour activer le magnétisme, soit on clique là-dessus, soit on fait Shift pourcentage. Donc on se met à l'extérieur. Voilà, on clique ici. On clique. En principe, on est attiré par le milieu de notre de notre page parce qu'on a mis ici les, les repères. Et là on va mettre, alors pour être sûr d'être de... bien à 40%, euh, 45 je crois, on va appuyer sur CTRL. Parce que vous voyez, lorsque je déplace euh, ma souris, on a un incrément de 15 en 15. Donc là on doit être à peu près à 45%. Hop Voilà, on referme notre tracé. Alors j'aurais dû peut-être aller un peu plus loin. Je me mets sur la ligne, vous voyez, et je, ce qui me permet de la courber un peu. Et ce que je vais faire, je vais utiliser le cercle extérieur pour venir couper euh, cet objet, de façon à avoir directement une sorte de petit camembert déjà tout préparé. Donc je duplique pour cela mon cercle extérieur, donc dupliquer, euh, CTRL D, tac, je sélectionne le petit camembert que j'ai fait, je vais dans chemin, et je fais intersection, et on voit que le raccourci c'est CTRL, petite étoile, tac, voilà maintenant j'ai un beau camembert qui est fait, je vais désactiver le magnétisme, voilà, donc le camembert, je lui mets une épaisseur de contour à 1, pour qu'on le voie bien. Je vais maintenant pouvoir le dupliquer. Mais avant cela, euh, je vais peut-être utiliser la fonction clone, qui est vraiment très intéressante. Donc je mets ce, ce petit camembert de côté. Je le groupe, et je clique ici sur ce petit picto qui permet de créer un clone. Voilà, j'ai créé un clone. Et le clone est ici, et il vient de se placer au-dessus de mon petit camembert euh, d'origine. Donc là j'ai mon clone, il s'appelle use3311 et puis là j'ai mon objet de départ. Alors je sélectionne mon petit clone, j'active le magnétisme, je me mets vous voyez, à peu près au niveau de la pointe, je clique, je glisse, voilà je devrais être bien placé, alors pour être sûr d'être bien placé je zoome au maximum, Ouais, ça devrait être bon. Je clique une deuxième fois de façon à avoir la petite croix de, de, trans de rotation, pardon. donc je clique dessus, je vais la mettre bon endroit, alors j'aime bien zoomer pour être sûr, vous voyez, qu'elle soit bien placée et je vais la placer voilà, comme ceci, là je suis sûr qu'elle est bien au milieu alors je duplique cet objet, alors pour dupliquer c'est facile, CTRL D hop, je mets sur la petite flèche de rotation là, je clique et j'appuie sur CTRL pour avoir un incrément de 15 en 15 donc je duplique, hop je peux même sélectionner deux objets si je veux CTRL D en rotation. Tac. Là, je vais en sélectionner qu'un seul parce qu'il en manque un seul. Je duplique. Je clique une deuxième fois pour avoir les petites flèches de rotation. Je me mets ici et j'appuie sur contrôle en tournant. Voilà. Donc maintenant, j'ai mes triangles, euh, mes petits, pardon, mes petits camemberts. Euh, je vais faire le texte. Alors le texte, j'ai envie de l'isoler sur un calque à part. Donc je clique ici sur le petit « plus » et je vais appeler ce calque « texte ». J'appuie sur « entrée » pour valider. Pour cela, je vais récupérer, alors là j'ai euh, sélectionné mon clone. Je souhaite récupérer en fait la grande ligne qui est à l'extérieur, le, le grand cercle extérieur. Alors je peux appuyer sur « alt », je reclique. Et à ce moment-là, vous voyez, ça m'a sélectionné l'objet qui est derrière. En appuyant sur « alt » et sur « un objet », on peut passer de l'objet de devant à l'objet de derrière. Vous voyez Donc là, je suis là-dessus. Si j'ai alt appuyé et que je réclique, hop, il m'a bien sélectionné ce passe. Donc je sélectionne cette ligne, celle-ci... Ah non, pas celle-là. Voilà, celle-là et celle-là. Je vais leur donner la même épaisseur, j'en profiter. Voilà, je passe ça à 1. Donc je copie tout ça. Édition, copier. Je vais coller ça sur mon calque, ici, texte édition collée sur place voilà ce qui va pouvoir me... maintenant je vais pouvoir masquer ici mon illustration et il me reste que les lignes ça va être plus facile pour bien placer le texte je vais réduire un petit peu euh, la couleur, je vais mettre à 50% voilà alors maintenant je vais taper le texte donc je sélectionne outil texte Tac. je clique ici donc je vais appeler le premier texte Nature. On va commencer par Nature. Nature, voilà. Donc je vais déplacer mon texte à cet endroit-là. Je sélectionne ma ligne qui est ici. Donc j'ai bien deux objets sélectionnés, un texte et un cercle. Donc il y a les petites informations en bas qui sont toujours utiles de, de regarder. Et je vais dans Texte et je fais Mettre suivant un chemin. Mais avant, excusez-moi, j'ai oublié dans mon texte de le centrer. <cười> voilà. Donc je resélectionne ma flèche noire, mon cercle, texte, mettre suivant un chemin. Voilà, et puis j'ai mon texte voilà, qui se met comme ça, qui se courbe un petit peu suivant ma ligne. Donc ça c'est très pratique. Je vais pouvoir lui faire faire une petite rotation. Donc je clique une première fois. Je clique une deuxième fois pour avoir la petite croix ici. La petite croix, je vais bien la placer au centre. Je clique sur la petite croix, je déplace. Impeccable. Je clique sur une flèche de rotation. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Et voilà, je suis sûr. Oh oh oh. Ctrl Z. Euh, pourquoi il a Non. Donc il y a eu un petit bug. Bon, c'est pas grand-chose, c'est pas grave. Je vais réduire un petit peu la taille du texte. Donc je appuie sur l'outil texte, ou T, Ctrl A pour sélectionner <coughs> pardon, tout mon texte et je vais réduire un petit peu sa taille, je vais en mettre, on va mettre 25. impeccable, c'est ça. Voilà, je vais pouvoir maintenant faire euh, les autres. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5 à faire. Donc je sélectionne, je duplique. Bon, On connaît maintenant, c'est CTRL-D. On clique une deuxième fois pour avoir les petites flèches de, de rotation. On n'oublie pas d'appuyer sur CTRL pour être... Voilà, bien euh, avoir un incrément de 15 en 15. Alors je duplique encore. Et s'il y a un petit bug, alors je ne sais pas si c'est lié à la version. CTRL-Z, je reviens. Je, je vais être obligé de le refaire... Euh ah ouais, je duplique rotation voilà, là il n'y a plus de soucis je duplique ah dis donc je duplique encore ctrl z, je suis alors il y a une petite erreur sur cette euh, version d'Inkscape. c'est pas très grave, il suffit juste de faire ctrl z et de refaire la, la petite rotation, alors là je vais appuyer sur l'outil texte, on va taper maintenant l'outil texte, action et mise en œuvre. Alors pour venir le, placer ce texte plus bas, bah c'est facile, CTRL A, on sélectionne tout, et on va ici dans le crémenage vertical, on va mettre moins 6 je crois, je valide, alors c'était pas 6, c'était peut-être 12, 12 c'est trop c'est pas 8, 9, ça devrait être impeccable, ouais, c'est pas mal, 9, parfait donc là il y a d'autres textes, bon euh, ici santé et bien-être, allez on va taper sur santé et bien-être santé et alors est-ce que j'ai fait une erreur j'ai mis 2t donc je vais supprimer le T ici, tac, tac, voilà, donc le principe est à peu près le même pour les autres, on va faire ici valeur et principe, attitude, stratégie, donc je, je peux sélectionner ici un texte, là, je le copie, je le colle, je vais lui enlever son effet de chemin, mettre suivant un chemin, retirer, voilà, je vais réinitialiser un petit peu sa position. Alors là, ça nous permet de voir ici l'éditeur XML et on peut comme ça supprimer ici, euh, voilà, les transformations, tac, transformations. Et puis on va supprimer également les transformations au centre en cliquant sur le petit sens interdit. Alors là, le magnétisme m'embête, je le désactive. Shift pourcentage. Principe. On réduit la taille du texte. On passer ça à 20, ça devrait être pas trop mal. Voilà, peut-être encore un peu plus petit. Hop, 15, c'est trop petit, 18. Voilà, je sélectionne ma ligne qui est là. Texte, mettre suivant un chemin. Alors j'ai sûrement oublié, CTRL Z, de le centrer. Voilà, tac, en le centrant, ce sera mieux. Mettre suivant un chemin. Parfait. Je clique ici. Je reclique une deuxième fois. J'ai la petite croix de rotation que je vais placer correctement grâce au magnétisme. Donc je réactive le magnétisme. Shift pourcentage. Ça devrait être bon, je vérifie toujours. Pour être sûr. Voilà, parfait. Pensez à vérifier euh, vraiment que le centre de, de rotation s'est vraiment bien mis. Je vais jouer un petit peu ici sur l'espacement entre les lettres. Moins 1, je pense que ça devrait être pas mal. Voilà, c'est mieux. Euh, je copie-colle. Je supprime tout ça. Je supprime l'effet de chemin. Voilà, hop je réduis, je vais appeler ça, je vais renommer valeur, avec un V majuscule. Alors la taille, on a mis combien On a mis 18, donc là je vais mettre la même taille, J'oublie pas de centrer, et je mets la même taille. Je sélectionne le cercle, chemin, non texte, pardon, mettre suivant un chemin, je clique ici, je clique une deuxième fois, j'ai la petite croix qui est qui doit être où la petite croix elle est là hop je place ça impeccable petite rotation de 90 degrés hop on va jouer ici en mettre ça 6 c'est trop peut-être 2 ça ira ouais 2 puis là également on va descendre un petit peu à 1 à 2 ouais c'est bon Parfait, on a notre texte. Alors on peut maintenant masquer les lignes. Donc pour cela, je vais cliquer sur chacune des lignes avec l'outil Éditer les nœuds. Donc on clique sur l'outil Éditer les nœuds. Le raccourci c'est N, mais il y a un autre raccourci, c'est F2. Donc je clique sur les trois lignes en appuyant sur Shift, et on va supprimer ici le contour en cliquant sur Shift et sur le contour. Comme ça, on a quelque chose de propre pour le texte. Voilà, on va verrouiller le texte. On va refaire apparaître l'illustration. Maintenant, on va pouvoir sélectionner... Euh... Alors dans le modèle, et puis augmenter l'opacité à 100% de façon à récupérer les couleurs. Alors ici, j'ai mon, euh, mon objet de base. Je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour. Dans fond, je vais cliquer ici de façon à avoir un remplissage indéfini. Alors l'avantage d'avoir un remplissage indéfini, c'est qu'on va pouvoir appliquer n'importe quelle couleur sur mon objet. Et vous voyez comme ça... On a un clone, mais avec des couleurs différentes. Par contre, euh, j'ai envie de récupérer les, les couleurs de mon modèle. Alors je vais mettre mon modèle sur le côté. Alors je le duplique, hop, je le mets sur le côté. Voilà. Alors je sélectionne ici avec l'outil « Éditer les nœuds ». Donc on clique sur « N » ou sur « F2 ». De façon à sélectionner ici, notre petit camembert, j'appuie sur F7, ou on peut également appuyer sur D, pour avoir l'outil pipette et on va basculer comme ça de l'outil éditer les nœuds, N à ici l'outil pipette D, donc N, D hop, N alors, outil pipette, hop, la couleur ici la couleur verte voilà, Voilà, on a nos petites couleurs impeccables je vais sé euh, sélectionner donc tous ces camemberts, les grouper CTRL-G et les mettre à l'arrière-plan de façon à avoir les lignes ici qui soient apparentes, on va sélectionner nos lignes on va leur mettre un petit contour blanc, donc on appuie sur Shift et sur le, la couleur blanche. On leur met un contour à 8 par exemple, un peu plus peut-être, 10, ouais 10 c'est pas mal. Et on va mettre une opacité à 50%, donc clic droit ici et on tape et on met 50%. Euh, on va supprimer les lignes noires là, de, de cet objet, donc je clique dessus, et contour, vous voyez on a un contour noir, on va l'enlever, on appuie sur Shift et sur la croix. Ou alors on met un contour blanc. Shift et contour blanc. C'est peut-être un peu mieux. Ça peut être pas mal. Allez, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On voit ici qu'il y a des couleurs ici plus pastelles, jusqu'à une couleur un peu plus foncée. Alors pour faire ça, on va sélectionner ici notre objet. On va diminuer son alpha. Clic droit à 50%. peut-être même à 25. Euh, voilà, on va dupliquer donc notre euh, camembert, mais pour cela je vais faire apparaître la fenêtre objet. on va rentrer dans le groupe et on va sélectionner ici donc notre, euh, notre tracé. On va dupliquer, CTRL-D, on va positionner la croix, vous voyez, sur le petit coin là, je clique sur la croix, je clique sur le petit coin, alors pour être sûr on va passer en mode affichage contour, ouais c'est parfait, alors on va passer en mode d'affichage normal. Alors pour passer en mode d'affichage normal, on clique là-dessus ou le raccourci c'est CTRL 5. Voilà. Donc ici, on va réduire ce petit camembert. Donc je clique une première fois, j'ai bien ma petite croix, je clique une deuxième fois pour avoir donc les, les petites flèches de redimensionnement. Je clique dessus en appuyant sur CTRL. Hop. Voilà. Ce qui permet, vous voyez, de Placer correctement ici ce premier camembert. Je duplique et je vais placer le deuxième. Hop. Alors je vais masquer le calque modèle voilà, pour pouvoir placer un peu plus finement. Ouais, c'est pas mal. Euh, ici je vais mettre une opacité à 100%. Les tac ici 100% et là on va mettre à 25. Euh, à 50 pardon. Voilà, il nous reste juste à supprimer ici cette petite ligne noire. Voilà, je clique dessus et je supprime. Voilà, on peut redimensionner notre document à la dimension de notre objet. Donc pour cela, je vais faire un grand rectangle de sélection. Je vais cliquer là-dessus pour aller dans les préférences du document. Redimensionner la page au contenu. On va mettre une marge à 5 mm. Je verrouille et je clique sur ajuster la sélection au dessin ou à la, sé... ou à la sélection. pardon. Voilà, j'oublie pas d'enregistrer. Euh, J'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.